pas réunis, riporner oui. réunis. Ça y est, on est à deux, je suis installé à Lyon, donc maintenant la Magic break, Allez. Et oui. on commence tout de suite avec la première info du mois, un retour, n'est-ce pas, sur le congrès FFAP et les résultats des championnats de France de magie. C'est parti. On vous en avait parlé le mois dernier, il n'y a pas longtemps, il y a eu le congrès FFAP. Mais c'était où, JS c'est à de lieu la Napoule, dans le sud de la France, et ça se déroulait fin septembre. Donc ont eu lieu les championnats de France de magie dans diverses catégories, et on va vous annoncer bah, le nom des différents gagnants, des différents prix qui ont eu lieu durant ce championnat. Alors, chose importante à savoir, les championnats de magie sont catégorisés d'une manière très spécifique, c'est-à-dire qu'en fait on est classé selon des cases à cocher, et en fait, si on les coche pas toutes, et ben en fait, on n'aura pas forcément le premier prix. C'est-à-dire avoir le premier prix, il faut être bon dans tous les trucs qui ont été demandés. Ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs deuxièmes prix ou plusieurs troisièmes prix dans certaines catégories, voire même pas de premier prix du tout. Voilà, donc sans plus attendre, les fameux résultats. Alors dans la catégorie junior, donc les moins de 16 ans, c'est Lucien Tricois qui repart avec lui le troisième prix. Bravo à lui. Dans la catégorie perfectionnement, nous avons Eljo pour un troisième prix également. Dans la catégorie cartomagie, nous avons Robin Deville qui repart lui avec le premier prix. Félicitations. Félicitations, mais comme c'est un cartomane, euh, est-ce qu'une petite interview de Robin vous plairait Dites-le à nous. Oup là, dans les commentaires, n'est-ce pas En micro-magie maintenant, alors nous avons eu Takami en troisième prix. Sébastien Calbry en second prix et également Yannick Lacroix en second prix. Ensuite en magie comique, c'est.. Hugues Prota qui repart lui avec le premier prix. En magie générale, David Silagui, troisième prix. Dressing Flash, deuxième prix. Laurent Piron, deuxième prix. Et Léa Kyle, premier prix. Ensuite on passe à la catégorie manipulation. C'est Zippo Gouo qui repart avec le troisième prix. Et on a aussi Pablo Canova qui repart lui avec le deuxième prix. À noter qu'il n'y a eu aucun candidat pour les grandes illusions et la magie pour enfants. Et aucun prix n'a été décerné dans la catégorie mentalisme. Néanmoins, on a un champion de France de close-up qui est donc Robin bon, de Lille. On a une championne de France de magie de scène qui est Léa, Léa Kyle. Du reste, on peut dire que bah, les, les retours qu'on a eu des gens qui étaient présents au, au championnat et puis surtout au congrès toujours de bons retours, toujours un congrès qui a un succès bah, national et international pour les intervenants étrangers qui y viennent. Et puis de l'autre côté, on espère qu'on sera présent bah, au prochain cette fois-ci, parce que ce serait bien comme depuis le temps que Reborn ouais. soit là pour un congrès FFAP, donc euh, bah, on espère être là au prochain. D'ailleurs le prochain congrès aura lieu, lui, dans la région Champagne à 3. Et bien sans plus tarder, passons produit du mois Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a eu comme petite pépite Et bien pour commencer, taille 6 de jambore qui est donc un effet euh, d'équilibre qui est absolument euh, sublime apparemment sans fil invisible et sans aimant donc euh, c'est plutôt cool et euh, qui permet de faire vraiment des, des équilibres euh, de flou enfin de toute façon vous le voyez à l'image je crois que c'est vraiment l'effet le plus pur qu'on ait vu à ce niveau là il euh, y avait eu récemment un effet de Joshua J et là on est sur quelque chose de complètement différent parce que les objets peuvent être empruntés et il y a vraiment ce côté très pur de ben bah, en fait ni en équilibre et on souffle un tout petit peu, tout s'effondre et puis voilà, le côté objet emprunté est très bon aussi donc vraiment très intéressant donc euh, bah si ça vous dit, euh, allez-y On continue avec Eye Popper de Johannes Mengel Eye Popper c'est déjà un produit, il faut le noter, qui n'est pas cher du tout puisqu'il est vendu à 9,95$ sur le site d'Illusionist L'effet est très simple Vous avez votre œil que vous transportez chaque jour sur vous et vous pouvez sortir de votre œil, de votre paupière, une pièce Le trailer montre même le public toucher la paupière du magicien avant que le magicien sorte la pièce de son œil. Ce tour permet de réveiller et la vision et le toucher, donc plusieurs sens, ce qui est toujours bien pour un tour de magie. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles ce produit a attiré notre attention et pour lesquelles on vous recommande peut-être de l'acheter. Ensuite, nous avons Charming Chinese Triumph by Bokopo Magic and Silver Wing. Ouais, mon accent anglais est monstrueux. C'est un effet de triomphe, hein, comme le son nom l'indique. Qui a l'air très pur. Alors, vous voyez, c'est présenté par Eric Chien dans la vidéo. Donc, on peut voir le jeu face en l'air, face en bas. C'est bien mélangé. Et euh, évidemment, quand on, quand on claque des doigts, paf, tout revient dans l'ordre avec la carte signée en plus à l'envers. Donc, voilà. Ça a l'air d'être un effet très pur. Souvent, les, les tours qui ont été produits ou sortis avec Eric Chien étaient très intéressants. Donc, le fait de le voir dans le trailer, c'est un peu une marque de confiance parce qu'après tout, c'est quand même le dernier champion du monde de close-up, ça donne confiance, donc euh, si le trailer vous parle et que vous aimez bien l'effet du triomphe qui est très très fort chez les spectateurs, et eh bah ben, allez-y, parce que vraiment ça a l'air d'être un très très bel effet. Et ce mois-ci, on avait envie de vous parler un nouveau Kickstarter, ce sont les Splash Playing Cards. Les images parlent d'elles-mêmes, les Splash Playing Cards, c'est des cartes qui sont très simples au niveau du design. Donc vous le voyez, ce sont des aplats de forme, de couleur, de trames. C'est quelque chose de très simple, mais qui est très efficace, vous voyez d'ailleurs peut-être. Là, ça me remémore même le deck de la Cardistricon 2018, qui a été à Hong Kong, si je ne m'abuse. Donc c'est un jeu... Assez sympathique, à voir s'il est financé jusqu'au bout. Il vous reste 18 jours pour le commander avant la fin du Kickstarter. Alors, l'événement du mois. Et ben un événement très très lourd pour en soutien à Magic Dream. Le 29 octobre, il s'agit du Magic Dream Show avec en tête d'affiche euh, tout le gratin et euh, Hugo va bah, vous dire qui. Par exemple, David Stone, Antonio, les French Twins, Eric Antoine, Caroline Marx, Mathieu Stemson. Alain Choquette, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Bernard Bélis, évidemment. Donc à partir de là, il euh, y a un moment, euh, qu'est-ce que vous attendez pour ne pas y aller Donc c'est un gala qui est spécial pour reconstruire Magic Dream, donc tous les fonds iront pour cela, et donc ça aura lieu à, à la Lombra. Le 29 octobre. Voilà. il y a le concept de la vidéo du mois qu'on va vous montrer maintenant. Alors, on n'a eu qu'une seule participation qui était en plus à notre cher Jonathan Renou, dont vous avez vu l'interview samedi dernier. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est important. Parce que sinon, ça va chauffer pour vous. D'abord, on voudrait vous rappeler le concept. Il s'agit donc de créer un tour de magie à partir d'un objet qu'on va vous imposer et de mettre la vidéo ou sur YouTube ou sur Instagram si elle est plus courte, de nous identifier sur Instagram ou sinon, de nous la mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. On la verra dans les spams. Ne vous inquiétez pas, on est notifié de tous les messages qui tombent. Donc le gagnant, eh ben, il sera partagé sur la chaîne dans le prochain Magic Break. Donc ça vous donne une visibilité, ça vous fait une petite pub. voilà. C'est toujours ça de prix Et puis un lot à gagner et qui sera ben, le nouveau produit qui sortira sur la boutique qui revient sous peu. Et Pour vous donner un petit indice, le tour se trouve déjà sur la chaîne et a été publié l'été dernier. Donc, on vous laisse avec les vidéos de Jonathan et enfin on fera la petite conclusion. Salut à tous, alors petite vidéo pour euh, le défi du mois de la chaîne Reborn. Alors pour ça, on a besoin de 4 cartes. Alors peu importe, une, 2, euh, 3 euh, et pouf, euh, disons, je quoi, on va prendre une autre rouge, 4 cartes. Super 4 cartes. L'idée est la suivante. Le thème du défi est euh, le collier. Utiliser un collier. Alors ça tombe super bien parce que j'ai ici un, un collier un peu particulier. C'est un collier capable de créer une sorte d'espace spatio-temporel. Par exemple, on va le placer comme ceci, hop, au centre de la table. Donc on a l'impression que c'est solide, mais le collier, l'énergie du collier, crée comme une faille dans la table, ce qui permet de faire passer des objets. Je vous montre. 4 cartes donc, 4, 1, 2, 3 et 4 cartes, au centre du collier, attention ma main va sous la table, sous la table, 1, 2 et 3, oh. non, on a une carte qui traverse la table, incroyable, et ça grâce à la force du collier. On va refaire trois cartes. Trois cartes. La main va sous la table. Sous la table. Attention. Vous avez entendu Il y a eu un bruit. C'est bon signe, ça, le bruit. Et on a bien une deuxième carte de passé. Incroyable. Deux cartes et le collier. Une et deux. Attention. La main va sous la table. Sous la table et nous avons maintenant une troisième carte de passer pas mal hein? la dernière plus compliquée la dernière on la chauffe un petit peu la main va sous la table et non on a bien la quatrième et dernière carte de passer. Pas mal Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Salut. Alors, pour la prochaine vidéo du mois, vous devrez utiliser un petit tweezer, une petite pince à épiler, comme ça. Alors, pas pour faire du Mario Lopez, hein. le but c'est quand même que vous créez votre propre effet. Donc épatez-nous. Mario Lopez avait fait ce truc super avec la pièce. Maintenant, vous imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet objet comme autre effet, peut-être avec d'autres objets, avec d'autres trucs. Euh, épatez-nous et... Euh, épatez-nous et... Voilà. Donc voilà, le deuxième épisode de la nouvelle formule du Magic Break est déjà fini Alors oui, on a écouté vos retours, vous avez vu, on a augmenté un peu le son Ça doit être mieux sur cette vidéo théoriquement Normalement, oui Voilà, et puis comme on est à deux, on peut mieux gérer les choses maintenant Et oui, enfin bref, quoi qu'il arrive, on espère que ça vous a plu N'hésitez pas à envoyer tous vos retours en commentaire Vous savez qu'on les lit tous et qu'on y répond la plupart du temps J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao À vous cognac, J. Ai.